les gens ZQS Banks bien quoi les gars Tranquille, ou bilou alors moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui sur Force Horizon 4 pour le Drift Fury Kings numéro 2 alors, comme tu peux le voir c'est saison de printemps j'ai envoyé il y a 2 jours là, 2-3 jours le Drift Fury Kings numéro 1 donc celui-là arrive très vite parce que j'avais du retard pour la publication du numéro 1 donc j'ai essayé de rester dans le temps là voici le numéro 2 il y a 4 participants alors, le premier Steeler Dreams le deuxième Wawaz le troisième euh, Nicolas Lapin et le quatrième Jimojito voilà. après les gamertags ils, euh, ils vont être écrits à l'écran à chaque euh, fois qu'ils vont l'idée. c'est à dire qu'il y a 4 manches, 4 participants, c'est du 1 contre 1 contre 1 donc il y a, à chaque manche il y a un leader euh, et, et le reste suivent voilà. je vous invite à laisser qui est le gagnant dans les commentaires moi je vais vous faire part de qui est pour moi le, le vainqueur à la fin de la vidéo si vous ne connaissez pas la chaîne, c'est une chaîne, il euh, y a du drift, il y a des montages vidéo, il y a surtout du GTA, du Red Dead Redemption, enfin surtout du GTA, tout simplement, des montages de drift sur The Crew, sur Forza, et du Red Dead Redemption. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour et vous abonner. Donc c'est parti, manche 4. Comme tu peux le voir en part direct, le leader là, dans la Nissan 370Z, c'est Nico lapin 77, voilà laisser le les Gamer tag à chaque début de manche, comme ça vous pouvez voir, mettre pause, et voilà, euh, dire pour qui vous votez même par manche, là, votez, ou qui a gagné tout simplement le drift de 20 euh, ans. C'est parti, comme tu peux le voir là, en général celui-là qui ce c'est pas celui que je filme le plus, en général c'est euh, le dernier, voilà, le dernier, euh, le dernier ou le dernier. Puis je reviens sur la tête de la course, voilà. Si le leader reste leader, en général c'est qu'il a réussi son run à la première place et qui a, qu a réussi. Il a, il a son run tout simplement. Le leader ne peut pas gagner, le peut pas gagner la manche s'il finit deuxième de, de dire, au niveau du, de la position. Voilà tout simplement. Alors, comme tu peux le voir, la M3 bleue a fait une tête à queue. Notre M3 blanche régulière elle a rattrapé même le, le leader à limite. Et elle a tout le temps là. Tu vois, elle a drifté tout le long. Hop. Le ciel, un peu moins. La Nissan 377 a gardé la tête, par contre, et c'était pas net de bouton. Pour moi, la manche, je la mettrais pour la M3 blanche. Voilà, c'est Dreams. En deuxième position, mais la Nissan, le leader, voilà, Nicolas Pain. Et voilà, déjà les deux promesses manche 3 alors le leader c'est le dreams encore une fois à la fin on va jimogito la par vite oh. m3 bleu, bleu foncé en de langue. m3 bleu c'est un bruit bizarre alors, je sais pas son réglage il a l'air d'être un peu spé donc euh, je sais pas je vous invite à dire dans les commentaires mais bon ça un dream très, très beau lead avec euh, très beau tandem avec la 370 z on est en peloton c'est pas mal Assez groupé. On va voir, là c'est un virage euh, en épingle assez dangereux. Oh. Oula, on voit que les deux premiers driftent euh, un petit peu mieux, On voit que la M3 est toujours devant et qu'elle maintient les bien mieux que la 370Z. Ah, pour le coup. La M3 plus oui, avant. Drift aussi, regarde, comme tu peux le voir, la 370Z, là, ne plus plus. M3 blanc à maintenu ça, gros tandem de fin. Oui, hein. voilà. C'était un beau rêve de tout le monde, mais en première position je mettrai la M3 blanche, en bon, voilà. deuxième position euh, même la M3 bleu nu, en troisième la Nissan et la M3 bleu ciel en quatrième. Manche 2, avant-dernière manche. Alors là le lead il va se faire par wawaz normalement. On va voir ça tout de suite. Alors voilà. wawaz qui part. La M3 blanche à l'arrière avec la 370 z Donc c'est pas mal parce que vu a de place On voit les deux qui étaient souvent devant et qui sont derrière Donc on va mieux les voir étaient là tout de suite ah. Tu peux voir la M3 blanche aussi On a l'impression qu'elle y a un petit peu moins de patates que les autres voitures En euh, plus dans euh, la 370 z aussi Donc, Tu peux voir On repasse sur sur l'avant de la course ah, Le leader et leader qui maintient bien son lead, alors moi ça une long qui prend un M3, je... là voilà. là. Ah, ça suit hein, ça suit bien, les deux derniers suivent hein. on repasse à l'avant. Ah, J'ai un petit problème avec celle-là, avec cette M3, la nouvelle génération, vraiment je trouve que on est un peu en dessous des autres, voilà, pour le coup, ou alors c'est le réglage qui n'est pas très bien fait. M3 bleu qui est resté devant et qui est loin devant. Et pour moi la manche on va la mettre pour la M3 tenue parce que les leaders la finissent bien avant les autres. Et ensuite je mettrai la M3 blanche et la 370Z en troisième position. Voilà, troisième position, Pour l'instant. Euh, voilà, vous bah, avez compris, la euh, M3 bleu ciel elle est un petit peu mieux derrière. Alors, dernière manche, c'est parti. La M3, est la M3 à nouvelle génération. Lui des Nikolas Pans dans la Nissan l'ordre mais... Euh, ouais, ouais, Voilà. Crois, hein. euh, ouais, ouais c'est ça. Ben, tu vois, la M3 bleue a plus de patates que la M3 blanche. Je crois c'est les mêmes véhicules, mais ils n'ont pas les mêmes réglages Donc voilà. Euh, la M3 de régénération loin devant, mais pour le coup, c'est peut-être pas assez d'angle, donc euh, voilà. Donc, comme là, la M3 blanche, elle pris plus d'angle. On va voir si le virage est terminant pour voir qui a... Bien les alors là les trois dernières elles ont pris l'épingle, comme jamais. Là on voit que M3 bleu, tout le long, la 377, non alors, Elle reprend un petit peu là, alors désolé de faire un petit peu, qui qui mettent pas en valeur les, les, les drifts les désolé hein. Moi aussi je ne suis pas parfait. Donc la 377 passe devant le leader, puis voilà, elle tape les murs. La là, là moi je la mettra pour la M3 bleu, c'est ce que j'ai vu. Et la M3 blanche la mettra en deuxième position mais aussi on a bien drifté en début de manche et à la fin on a moins vu. Donc le vainqueur pour moi, tu l'as compris, ça reste la M3 blanche suivie de la M3 bleu nuit, c'est-à-dire Steeler Dreams, vainqueur, suivie de Wawaz. Je suis l'a en troisième position et Jimoji. Voilà, vous avez peut-être dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez participer, vous rejoignez le club sur le Xbox One Vagos Locos TV. Alors vous rejoignez les billets que je publie sur le Xbox Live. Tout simplement vous m'ajoutez euh, mon gamer tag c'est US Thanks. alors tout majuscule, S minuscule plus loin bien NKS N K S avec le K en majuscule. Voilà. Et voilà les mecs. Donc je vous laisse regarder la fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à regarder les autres vidéos, Pas que du forza, il y a un peu de tout, il y a juste de du gta et voilà les mots on tout temps à se tire dessus et si vous n'êtes pas d'accord avec moi si les pendrons ne vous ont pas plu s'il y a un truc voilà n'hésitez pas à en faire part ouais. euh, des critiques constructives ça fait plaisir le concept il est original donc à vous de... de suivre et de faire part de ce que vous pensez donc voilà on tout temps se tire dessus ouais, et moi c'est le bouton deux fois pour finir la vidéo allez.